Hop. alors bonjour à tous et à toutes sur ceux qui sont déjà dans le chat et ouais ça commence au pied levé alors on a en participation jean-jacques pierre alexandre ahmed charles il y en a qui sont déconnectés okay. voilà hop donc, n'hésitez pas à utiliser euh, le chat pour vous présenter et puis euh, dire bonjour. Le chat, oui. il est à quel niveau précisément Il est Je sur la droite. Il euh, faut cliquer sur la petite flèche en haut à droite, euh, Amadou, euh, le panneau latéral, hein, à côté de la cloche. Ah ouais. OK, j'ai vu. Merci. Voilà. Et là, tu peux… Hop. Voilà. Jean-Jacques est en train de taper. Donc, voilà. Je crois que les gens vont s'y mettre. On va euh, bah, retrouver Livestorm. Perrine ouais. <rire> et Amadou, bah, je vais vous laisser euh, vous présente, euh, présenter euh, l'événement, etc. Et moi, je vais m'occuper du chat et euh, de tout ça. Voilà. Oui, bonjour à tous. Euh, merci beaucoup d'être là pour ce troisième webinaire après euh, la grande conférence du mois de novembre « Open Education Global francophone » qu'on avait clôturé, puisque la distance le permet, on avait clôturé mi-décembre, après cet événement des 12 et 13 novembre. Tout est en ligne sur YouTube si vous voulez nous retrouver là-bas, si vous découvrez l'existence de ce mouvement. Donc, je rappelle que Open Education Global Francophone, c'est une initiative... Euh, ben D'un de, de, de, certain nombre de personnes, de moi notamment, qui nous disions qu'il euh, était temps de donner de la visibilité à tous ces gens pour réutiliser les ressources éducatives libres, comprendre à quoi ça sert, et pas seulement. Euh, alors, moi, je suis en France, je suis à l'Université Lille. Mais, euh, mais pas seulement, euh, justement, en France, c'est beaucoup plus large. D'abord, moi, je suis membre du board de l'association mondiale qui s'appelle Open Education Global. Donc, quand on se réunit en board, ça veut dire un membre du conseil d'administration élu par l'ensemble des 220 institutions partenaires, eh ben, on couvre 23 fuseaux horaires de Vancouver aux îles Fidji. Donc, ça, c'est pour vous dire c'est vraiment global. Euh, moi, il me tenait à cœur de, de retrouver des francophones et hein, de pouvoir parler en français sur cette thématique. Et c'est comme ça que pour animer la communauté, euh, entendre parler de ce qui se passe euh, et ben, dans tous les pays euh, francophones ou pas, pourvu qu'on parle français, ça nous intéresse. Euh, on a lancé avec Romuald, qui est donc mon binôme hein, sur tout ça, euh, prestataire de services en web marketing. Euh, et beaucoup plus. <rire> Grand organisateur de la première conférence. Et, euh, on, a, on a pensé euh, à un webinaire tous les derniers jeudis du mois. Donc on sera vraiment euh, enchanté de vous retrouver encore le mois prochain, le mois suivant. On a tous les, toutes les thématiques. Euh, voilà, on aura notamment Lilia chez de l'Université de Sousse en Tunisie, et Gada El kayat de l'Université d'Alexandrie, le mois prochain. Euh, on a eu Colin de la Laïguera, euh, qui euh, travaille à l'Université de Nantes, euh, qui porte la chaire UNESCO sur l'intelligence artificielle pour trouver plus facilement des ressources éducatives libres. Euh, on, aura, et on a eu également Barbara Klaas de l'Université de Genève, qui nous a présenté un peu la philosophie de ce que, veut, ce que veulent dire les communs de l'éducation. Euh, et aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, on a Amadou Naou. Je suis enchantée. Amadou, euh, on s'est rencontrés, je crois, à e-learning Africa la première fois. Effectivement. Euh, dans ma présentation que je faisais sur la, la blockchain au service de l'éducation. Mm -hmm. euh, comme ça, on a eu l'occasion de rester en contact euh, gentiment. Et puis, grâce à Open Education Global de se revoir, d'entendre parler de ton initiative. Euh, euh, prise toi aussi de ton côté euh, avec tes connaissances, et tes compétences, euh, à la fois d'enseignant et d'ingénieur pédagogique, une initiative lycée virtuel de Côte d'Ivoire. Donc euh, je suis, euh, je te remercie d'être si actif et de nous suivre euh, si bien. Euh, on avait vraiment envie de savoir, euh, en savoir un peu un peu plus loin que des, des petites conférences et puis de voir comment on pourrait t'aider. Voilà. Okay. Euh, est-ce que, euh, je pose juste la question à Romuald, est-ce que c'est enregistré On ne t'entend pas Romuald On ne t'entend pas Romuald. Oui, excusez-moi. Euh, oui, en fait, le replay de l'événement euh, sera disponible par la suite euh, pour ceux qui arriveraient euh, bah, en retard ou après. Donc, à partir de là, euh, l'événement est enregistré, oui. Ah oui, et je précise juste une chose avant de vraiment laisser la parole à Amadou. Donc, on a eu, en fait, des, des problèmes ben, un peu administratifs, comme ça arrive à tout le monde. Euh, un peu de ma faute, parce que j'ai mis du retard, j'ai pris du retard à renouveler la licence Lifestorm, et ensuite, ça a été un peu plus long prévu. on a été un peu désorganisé pour l'organisation de ces trois premiers webinaires. Mais sachez que dorénavant, ça y est, c'est reparti pour longtemps. Et on va, euh, on va vous prévenir beaucoup plus à l'avance euh, de ces réunions avec des rappels juste avant. Voilà, donc euh, sachez que on est reparti sur LiveStorm et on conservera cet outil qui nous permet de construire très bien et dans le temps euh, les outils de suivi, de rappel, de réponse euh, aussi via les, les réseaux sociaux. Donc, merci, merci Manuel, pour tout ce que tu as remis en place en très peu de temps. Là, et euh, et c'est parti, Amadou, je te laisse. Ok, vraiment merci. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, très bien. Bien, donc je suis eh, Daou Amadou, je suis ingénieur technopédagogique, professeur d'histoire-géographie du secondaire, donc au lycée d'engrais eh, à cocodia Abidjan. À Et donc oh, notre présentation va concerner eh, l'initiative lycée virtuel de Côte d'Ivoire. J'aurais souhaité partager mon écran, eh, Romial le fait à quel niveau précisément c'est juste en dessous en fait euh, donc tu as ton micro ta caméra paramètres. et tu as partagé juste euh, au milieu avec une flèche qui monte vers le haut c'est le symbole d'une petite flèche moi, euh... Je j'ai pas ça en bas chez moi hein. euh, normalement si euh, alors attends je vais partager mettre à jour les paramètres non non, non c'est en fait euh, juste à droite euh, de ton émoticon alors, hop. passer en mode plein écran. Ensuite, euh, les trois points. Non, avant, avant, avant. Alors, ah, dommage. Alors, sinon, je vais partager ton document. Moi, ouais, je l'ai. Euh... Ah, oh, tu juste... peux aller sans, la, sans le partage d'écran. Vas-y, si le, euh, le temps de le trouver. Je vais te le trouver, Ahmed. Vas-y. Ok. Bien, donc, ici, et comme j'ai dit, c'est l'initiative lycée virtuelle de Côte d'Ivoire. C'est une initiative que nous avons montée à la faveur de la fermeture des établissements scolaires à l'occasion de la COVID. Et donc, pour présenter cette initiative, nous allons très rapidement restituer le contexte de la fermeture des établissements en Côte d'Ivoire. Effectivement, depuis le premier cas de covid Enregistré en Côte d'Ivoire le 11 mars 2020 par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, et très rapidement le gouvernement a pris les devants par l'entremise du Conseil national de sécurité, qui a décidé le 16 mars de la fermeture de tous les établissements scolaires d'enseignement préscolaire, primaire, et secondaire et supérieur pour au moins une durée d'un mois et avec oh, l'avancée de la maladie et de la situation, Allô? Oui, et l'aggravation de la situation, on a, une, on a eu donc, une reconduction de cette mesure-là jusqu'au 16, jusqu 16 mai. Donc, pratiquement pendant deux mois, eh, cette fermeture nationale eh, des établissements scolaires a plongé près de 6 millions d'élèves. Hors du système éducatif, précisément 6 661 631 élèves, et donc hors du système éducatif. Et malheureusement, nos États, à cette période-là, n'étaient pas suffisamment préparés et à un tel événement. Donc, il fallait, dans la précipitation, dans l'urgence surtout, et mettre des initiatives en place. Donc, tant bien que mal, le gouvernement a mis en place un dispositif de formation à travers la radio, la télévision et une plateforme de cours en ligne qui nous avons salué en son temps. L'événement est arrivé à un moment où nous-mêmes, nous étions déjà préparés à cette situation parce qu'on avait eu peut-être la chance de faire une formation, et un master donc, avec l'université de Sergio Pontoise. Et donc, au début, avec des amis, nous avons souhaité eh, mettre en place un petit dispositif de formation pour mes élèves de, de, de terminale, puisqu'il y avait une classe de terminale. Et à partir de là, eh, d'autres collègues se sont joints à nous et on a essayé ensemble de regarder comment il fallait donc accompagner eh, nos élèves. Donc, voici un peu eh, le contexte. Mais notre modèle pédagogique, la conception même du projet, on avait un projet particulier, comme on l'a dit, et notre avantage ici était qu'avec d'autres collègues, on était déjà formés et à mettre en place un dispositif de formation. Donc notre modèle, le support de formation ici, et la formation donc, est réalisée à distance, donc avec un accès aux ressources pédagogiques et documentaires en ligne. Les ressources d'enseignement étaient donc composées de documents Word, PDF et Excel et des liens bibliographiques. Les ressources d'apprentissage étaient composées donc de quiz, d'exercices, de travaux dirigés, des travaux pratiques et l'accessibilité des ressources donc assurées par le réseau Internet et l'utilisation des terminaux comme des ordinateurs, des smartphones et autres. La méthodologie pédagogique était fondée donc sur l'usage du, du numérique par les enseignants et les élèves. Eh, il faut dire aussi que eh, nous avons voulu tenir compte de notre modèle pédagogique, donc, a tenu compte aussi d'un modèle économique, eh, parce qu'on est dans une situation, dans un environnement, eh, dans un pays en voie de développement. Et donc, on a voulu beaucoup plus utiliser des supports de texte et autres, plus que des vidéos. Plus que des avoir un peu et pour quelles raisons et tout donc la méthodologie était fondée sur l'usage donc du numérique par l'enseignant et les élèves qui permet donc d'envisager des formes d'enseignement apprentissage et basé donc sur la dynamique collaborative et dans laquelle donc l'interaction eh, occupait donc une place de assez importante et contrairement au dispositif même qui était présenté par le ministère qui n'avait pas d'interaction nous le notre avec de l'interaction donc euh, la méthodologie était donc aussi basée sur des travaux individuels et des travaux et collaboratifs aussi inspirés et justement des théories d'apprentissage du constructivisme ou encore du socio constructivisme et la structure d'encadrement, donc on sait tous que dans ce type de dispositif de formation à distance, l'encadrement a un rôle important pour ne pas que justement les apprenants puissent décrocher. Donc ici, notre structure d'encadrement donc était fait à travers des communications synchrones et également des communications asynchrones. Donc on a mis beaucoup à contribution. Le chat, le, le téléphone, puisqu'on avait la possibilité d'appeler les apprenants, et également de communication en synchrone par l'utilisation d'un forum, et de la boîte électronique. Et donc, on avait demandé à nos apprenants d'avoir des boîtes électroniques, etc. Donc, en début, comme on a dit, de chaque leçon, en début de chaque leçon, un rendez-vous était donc organisé sur l'espace dans l'espace de chat et tout à l'heure on va essayer d'aller et quelquefois lorsqu'on aura la main pour présenter le contenu justement de, de cet espace-là et donc on tenait nos réunions avant le lancement de chaque leçon, au cours de cette réunion-là, l'enseignant va préciser les objectifs du cours avec les consignes pour que tout au long de la semaine les apprenants puissent travailler. Et donc et avoir également la possibilité d'échanger entre eux et tout. Mais avant même d'aller à la plateforme, puisque c'était nouveau pour beaucoup d'entre eux, et justement, on a eu et une prise en main de la plateforme. Donc, il fallait d'abord permettre aux apprenants de s'approprier le contenu de la plateforme. Ça, ça a été fait à travers l'exercice. Et donc, l'exercice les a amenés. Par exemple, on a demandé pour l'utilisation du forum. Qu'ils aillent se présenter. Et donc, chacun s'est présenté et un peu partout. Et donc, chacun devait préciser sa classe, et sa ville d'origine, la ville dans laquelle eh, l'apprenant habitait et tout. Et puisque dans notre sélection, eh, il fallait donc élargir. Parce qu'au début, lorsqu'on a voulu eh, mettre en place le dispositif, comme j'ai dit, j'ai une classe de terminale, c'est d'une trentaine d'élèves et je me suis rendu compte très rapidement que seulement le tiers, le tiers des apprenants-là pouvaient suivre le cours parce que la fracture numérique étant est exacerbée dans nos pays et tout, donc beaucoup d'entre eux n'avaient pas accès et, à l'Internet et aux outils. Donc la formule qu'on a trouvée, c'était des tentes. donc on a partagé un Google Doc et, sur une page Facebook qu'on a appelée la page du lycée virtuel, pour demander à tous les élèves qui voulaient participer au cours de venir s'inscrire. Et donc, très rapidement, et 198 élèves et répartis sur l'ensemble du territoire ont manifesté leur désir de suivre cette formation. Et malheureusement, seulement 35 élèves répondaient aux critères, c'est-à-dire qu'ils pouvaient au moins et, utiliser un ordinateur qui avait un accès à Internet et également qu'il y avait un ordinateur, etc. Donc, voilà, et à partir de, de cette initiative-là, je suis donc, les résultats, je suis au sixième slide. Ici, voilà. voilà, donc on a dit, voilà, OK. Donc, un retour en arrière, un retour en arrière, sixième. Voilà. Donc, voilà. Donc, on a eh, 35 élèves eh, sur 198 qui ont été retenus parce qu'ils pouvaient répondre aux critères. Et parmi ces élèves-là retenus, bon, qui ont pu suivre le cours, et 6 élèves eh, sur les 35 se, ne se sont pas connectés du tout, et, malgré les engagements qui avaient été pris et de pouvoir eh, suivre le cours. Et 7 élèves, eh, donc 20% des apprenants se sont connectés mais n'ont pas pris part à toutes les activités. Et donc, seulement 22 apprenants, soit 62,85% ont pris part à toutes les activités. Et ont pris part à toutes les activités. Donc, qui étaient de cours, ils partaient télécharger les cours. Et ensuite, ils pouvaient... Oui, Romial, on peut aller au prochain. Alors, du coup... Hop. Voilà, donc les, difficultés, eh, avant, eh, donc les difficultés que nous avons rencontrées, c'est ce que j'ai dit, aussi bien au niveau des enseignants qu'au niveau des apprenants, d'abord c'est le coût du matériel, eh, la fracture numérique comme on, on, on dit, nous-mêmes aussi bien eh, au niveau des élèves que eh, nous-mêmes aussi à notre niveau. Eh, c'est vrai, on a pris un petit espace eh, sur Moodle eh, pour, pour lancer cette activité. Donc, nous avons nous-mêmes payé dans le Moodle Cloud pour pouvoir tutorer, accompagner nos élèves. Ensuite, nous, la sélection des, des ressources éducatives, parce qu'il fallait mettre sur la plateforme des ressources. Donc, on a essayé nous-mêmes de concevoir des ressources parce que la majorité des enseignants n'étaient pas encore prêts et à utiliser ces ressources-là. Donc, pour la première année, et disons, pendant cette période de confinement, on n'a eu que deux disciplines et une discipline d'histoire géographique et une discipline de mathématiques parce que j'avais un collègue de, de mathématiques aussi qui était et, diplômé de Sergie Pontoise et donc qui a aussi accepté de venir accompagner des élèves de Terminal D avec nous. Donc, c'est comme ça que progressivement nous sommes arrivés. Autre difficulté aussi rencontrée. Autre difficulté, c'est le manque de motivation des, des enseignants. Le manque de motivation des enseignants, bon, c'est vrai que quand la situation est arrivée, et beaucoup d'entre eux ne savaient pas pour certains manipuler, mais on avoue qu'il y a eu beaucoup d'initiatives des, des enseignants, un syndicat par exemple, notamment le CINESI, qui est un syndicat du secondaire, a essayé tant bien que mal par des groupes de WhatsApp accompagner des élèves. Donc, il y avait beaucoup de volontaires quand même qui voulaient accompagner à côté de l'initiative du, du ministère de l'Éducation nationale, parce que le ministère avait son initiative et nous aussi, on avait eh, cette initiative-là. Mais on a essayé de faire comprendre aux enseignants qu'eux seuls peuvent changer les règles en essayant de contribuer. Mais quelquefois, les enseignants, nous-mêmes aussi, hein, on ne sait pas trop trouver les ressources. Moi, je peux et peut-être trouver des ressources en histoire, géographie, Je ne suis pas prof de maths, de sciences physiques et toutes les autres disciplines qui sont enseignées. Donc, il faut aider à la sélection de ces ressources-là, comment les utiliser, surtout qu'il s'agit de ressources éducatives libres, comment modifier ces ressources-là pour pouvoir les utiliser efficacement. Et donc, là, une autre difficulté aussi qu'on a eue, bon, un peu avec notre tutelle, et bon, c'est pas trop compris sur la question. Bon, on a vu dans cette initiative-là, non pas une opportunité, mais plutôt une concurrence, une menace. Bon, ça nous a un peu gênés parce que bon, le ministère qui devait nous accompagner, même les partenaires techniques, on a vu certains partenaires pour nous accompagner sur cette initiative. Et donc, ces partenaires-là, nous ont dit que non, eux, ils n'appuient que L'État donc n'a plus pas des, des initiatives individuelles, donc des initiatives privées, enfin pas des initiatives privées, mais eh des initiatives de personnes puisque la plateforme là, l'accès est complètement, eh, l'accès est gratuit et donc toutes les ressources qui sont là, l'accompagnement est gratuit et donc on a voulu de cette façon aussi apporter notre contribution. Voilà. Maintenant pour la suite. Oui, voilà, au niveau des perspectives, donc, oh, les perspectives ici, on a trois eh, pro, eh, types dans le court terme, le moyen terme et puis le long terme. Donc, aujourd'hui, eh, au niveau du court terme, c'est de disposer donc d'un site web eh, comme porte d'entrée de euh, la plateforme, eh, parce que pour l'instant, là jusque-là, on a cette plateforme eh, qui est Toujours héberger sur le cloud, donc pour avoir accès à la plateforme, il faut absolument être inscrit et donc c'est une des difficultés également eh, pour l'instant. Et donc, on souhaite aussi donc, avoir un site web et disposer aussi d'un hébergeur eh, partenaire de, de cette plateforme Moodle parce que, eh, comme on a dit, on est sur le cloud. Sur le cloud, le nombre de, de visiteurs est très limité et également, et les ressources qu'on peut mettre sur le cloud sont, sont limitées, surtout qu'aujourd'hui, les questions pour nous de mettre des vidéos pour que de façon autonome, des apprenants puissent se, se former. Donc, on aurait souhaité aussi avoir un accompagnement dans ce sens-là. Disposer aussi des ressources éducatives pour l'enseignement secondaire et venant d'ailleurs, donc c'est de pouvoir trouver des partenaires ou des partenariats afin que dans une collaboration et on puisse utiliser des ressources qui ont été déjà mises en place sur d'autres plateformes d'enseignement afin que, en fonction du programme, bien sûr, qui est mis en œuvre en Côte d'Ivoire, bon, il y a des disciplines, il n'y pas de problème, qui sont universelles, notamment les disciplines de, de sciences. Et maintenant, il y a des disciplines spécifiques et, qui sont propres, donc, au, à la Côte d'Ivoire. Donc, à ce moment-là, on va trouver un moyen d'adapter ces ressources-là. Et faire également la promotion, parce que notre objectif aussi, c'est de faire la promotion des ressources éducatives au primaire, au secondaire, auprès de nos collègues. Parce que beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est lorsqu'on discute, lorsqu'on échange avec eux. Donc, dans le court terme, voici un peu ce qu'on veut, on veut faire. Ensuite, dans le moyen terme, Voilà, donc au niveau, donc dans, dans le moyen terme, c'est effectivement de renforcer les capacités des enseignants sur l'usage des outils numériques pour la formation à distance. Donc ici, la formation à distance, ça va demander de renforcer la, les capacités de, de, des collègues, donc des enseignants d'histoire-géographie, des autres disciplines et de tous les enseignants, donc du primaire, depuis le primaire, du secondaire et pourquoi pas même, peut-être le supérieur sur la structuration et pédagogiques des modules, la scénarisation et le tutorat en ligne, les enjeux juridiques justement de l'usage des TIC, etc. Et dans un deuxième temps, dans le moyen terme, c'est de pouvoir renforcer les capacités des enseignants aussi du privé sur les théories d'apprentissage pédagogique et la didactique. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on a deux catégories d'enseignants. On a les enseignants du public qui, généralement, passent par des établissements de formation. Au primaire, on a les CAFOP. et au secondaire, on a l'école normale supérieure ou l'IPNEP. Et donc, ces enseignants-là sont formés à la pédagogie. Par contre, les enseignants du, du privé sont recrutés directement sans formation pédagogique et didactique. Et à l'occasion d'une formation que j'ai eu l'occasion de suivre cette année, avec l'Université de Toulouse sur l'ingénierie de la formation, j'ai mené une analyse de besoins de formation de ces enseignants-là sur l'usage des TIC. Et donc, ce document nous a montré qu'il y a effectivement un besoin de formation pédagogique au niveau des enseignants du privé, et didactique également, et aussi des technologies. Donc, ça sera aussi l'occasion pour nous de renforcer les capacités dans ce domaine-là. Et dans le long terme, c'est renforcer les capacités des enseignants sur la production des ressources éducatives. Parce que c'est vrai, il faut, pour que ce modèle-là puisse se pérenniser, il faut que les enseignants sachent et produisent des ressources éducatives pour leurs enseignements et tout. Donc, ça sera une très bonne chose. Et la finalité, c'est de pouvoir et concevoir et scénariser des MOOCs pour que depuis la plateforme, justement, des apprenants de façon autonome, puisse venir sur la plateforme, se former, etc. etc. selon le, les difficultés à telle leçon ou à telle matière, etc. Donc, voici un peu l'objectif. Je vous remercie et pour votre attention. Ok. Super, Amado, vraiment merci ça devait être, bon, ça a été impressionnant partout dans le monde. C'est vrai qu'on n'avait jamais vécu quelque chose qui nous touche tous à ce point. Euh, mais 6 millions, plus de enfin, 7 millions d'élèves chez eux, on sait que ça fait des dégâts pendant deux mois. Il y a des choses qui s'oublient. Euh, voilà, l'apprentissage, c'est un peu tous les jours. Hein, la pédagogie, on apprend ça. La répétition, c'est important. Donc, euh, bravo d'avoir pris euh, une telle initiative. Euh, bien sûr, euh, on commence tous par premier pas et c'est jamais facile là, du premier coup euh, c'est pour ça que c'est tout à fait remarquable en plus on est un peu seul hein, quand on fait quand on prend des initiatives de chez soi alors que tout le monde est confiné euh, donc vraiment euh, j'espère maintenant que tu as bien euh, précisé bah, que tu es dans un middle cloud euh, que euh, oui donc encore des ressources moi, j'aurais bien aimé que tu nous montres carrément le site, mais peut-être que tu l'as mis dans, le, dans la discussion. Euh, et ma question, c'était maintenant de faire venir des personnes qui réagissent, euh, qui viennent nous dire ce qu'elles ont euh, en termes de ressources pour le… Bon, là, c'est plutôt le secondaire, le lycée. Oui. On ne peut pas… J'ai entendu, c'est en Afrique que j'ai appris ce proverbe, on ne peut pas manger un éléphant une fois, il hein, faut le manger par morceaux. Donc, euh, il, faut, il faut commencer peut-être par ta classe et tu sais qu'après, tu pourras construire sur plus. Alors, c'est pour ça que tu as commencé par l'histoire-géographie, tu as eu un peu de mathématiques, mais pour l'instant, ta plateforme Moodle 1, elle est un peu faible, hein, elle existe, Exactement. mais il n'y a pas d'hébergement. Il n'y a pas d'entrée dans le logiciel de Côte d'Ivoire, ça n'est qu'une plateforme Google dans le cloud, et puis au nombre de ressources. Alors, pour les participants, vous avez un panneau questions sur le côté. Je vois qu'il y a Alexandre qui l'a déjà utilisé. Donc, il y a les questions dedans, Amadou, bah, Ferry, je vous conseille ouais. d'y aller pour acheter un œil, déjà pour pouvoir les lire et éventuellement y répondre. Donc, les autres, n'hésitez pas à aller plutôt dans le panneau questions pour poser vos questions. Euh, plutôt que dans le chat, comme ça, c'est un peu plus organisé. Et si vous voulez euh, monter sur scène pour interagir en direct avec nous, vous pouvez aussi. Il suffit de me l'indiquer dans le chat cette fois, par contre, et euh, je vous permettrai de monter sur scène, en fait, euh, donc pour pouvoir euh, interagir avec les micros. Donc pour ça, euh, indiquez juste dans le chat. Euh, je souhaite m'exprimer sur scène, ou quelque chose comme ça, et poser vos questions euh, dans le panneau questions. Donc, euh, je sais qu'il y a déjà quelques questions. Euh, si euh, Périne et Amadou voulaient bien euh, y répondre. Ok, donc euh, je vais répondre aux questions posées par Alexandre. Alexandre il demande si les institutions euh, privées ont-elles des réticences supplémentaires à l'égard des ressources éducatives libres et, bon, Évidemment, euh, protègent-elles euh, leurs ressources Bon, Ici, et dans l'initiative que nous, nous avons connue, il y a le ministère Évidemment, qui a ses ressources, Et donc, mais également, pour l'instant, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas un dispositif de formation en ligne avec une plateforme. Et donc, la question des ressources ne se pose pas pour l'instant, hein, en tant que telle, seulement que ceux qui ont la possibilité de produire ces, ces ressources-là, parce qu'il y a un acteur privé ici qui a essayé de faire la formation en ligne, mais c'était avec le téléphone. Et c'était avec le téléphone, donc par des SMS. Bon, là, il n'y a pas de ressources en tant que telles. Mais nous-mêmes aussi, nous-mêmes, eh, dans un réflexe, on a eu des explications avec le, le ministère eh, parce que, sur l'utilisation des ressources. Parce qu'au début, comme j'ai dit, notre initiative n'a pas été forcément bien accueillie par le ministère de l'Éducation nationale. Et donc, on nous en voulait même d'utiliser leurs ressources, eh, parce que le ministère aussi avait mis en place un dispositif eh, pareil. Et donc, on a expliqué simplement au ministère que non, nous-mêmes, nous sommes des enseignants. Et donc, c'était fondamental pour nous de concevoir nos ressources, puisque ce sont nos cours qu'on scénarise pour mettre sur la plateforme. Donc, on n'avait pas à aller sur la plateforme du ministère pour aller prendre des ressources, surtout que là-bas aussi, c'est des ressources qui sont, eh, qui sont ouvertes en principe. Donc, l'accès devait pouvoir être libre, mais bon, on n'est pas allé sur leur plateforme. En tout cas, je sais qu'à un moment donné, ça fait l'objet de discussion entre eux et nous. Alors, on leur a dit non, les ressources que nous avons mises sur la plateforme, nous sommes enseignants d'abord, donc c'est nos propres cours qu'on a scénarisés pour mettre sur la plateforme. Et donc, voici un peu ce que je peux dire. Évidemment, s'il y a des privés, ils vont chercher à protéger leurs ressources. Maintenant, comment les ressources éducatives libres et venant d'ailleurs ont été et adapté au contexte local et comme on a dit le, la difficulté qu'on on avait dans notre travail, dans, dans travail c'était d'abord d'aller sur la base des ressources qu'on pouvait concevoir nous-mêmes et donc c'est pour cela qu'on est allé avec un modèle très réduit donc c'est seulement nous qui étions et ingénieurs, pédagogues et tout qui avions mis en œuvre nos, nos cours. Donc, on a scénarisé nos cours. Donc, on n'est pas allé prendre des ressources ailleurs pour venir mettre sur la plateforme. Mais ce sont des discussions aujourd'hui qui sont en cours, Et je pense, avec d'autres structures pour que cela soit. Et récemment, dans le cadre de, de cette initiative-là, on a eu par exemple des rencontres grâce à Périne et de la responsable de l'AFD, et donc et de France qui voulait aussi effectivement voir dans quelle mesure on pouvait exporter des ressources, par exemple, de, de la plateforme de l'ED sur la question de l'environnement, par exemple. Donc, ils ont un MOOC. Donc, voir comment on peut mettre ces MOOC-là, par exemple, sur notre plateforme. Mais comme j'ai toujours dit, on est dans un début. C'est un Cloud Corner. Donc, on ne peut pas pour l'instant mettre beaucoup de, de ressources là-dessus. Mais on passe passer à échelle. Et en ce moment-là, on pourra collaborer plus aisément. Et, mais notre modèle, vraiment, on veut et, un accès libre. Donc, tous ceux qui ont un accès libre peuvent venir vers nous. Ça ne nous cause pas de, de problème en tant que tel. Maintenant, au sujet de l'accessibilité, toujours à l'exemple qui demande, y a-t-il eu des enjeux pour des personnes en situation de, de handicap et, Oui, effectivement, et, il y a ici eh, L'avantage que nous avons, eh, moi-même, je suis membre d'une organisation de la société civile, eh, donc dans une organisation eh, des droits de l'homme, je suis secrétaire général au mouvement voisin des droits humains, donc les questions d'handicap, on, on les traite, les questions d'accessibilité, d'inclusion et tout, mais eh, ici, évidemment, c'est seulement ceux qui avaient le matériel qui pouvaient eh, avoir accès, et accès aux, aux plateformes, mais on avoue que dans le questionnaire qu'on a envoyé aux apprenants, on n'a pas mesuré ce critère d'handicap là, et parce qu'on avait juste demandé et la disponibilité d'un ordinateur, d'une connexion internet, que le questionnaire là nous disait également l'école fréquentée par les élèves, donc on n'est pas allé... Et sur les types d'handicap est-ce que si ces personnes a été handicapée ou pas etc etc donc on, avoue on a beaucoup n'a pas questionné ce, ce point précis qui est une préoccupation de M Alexandre Ankerley. merci merci c'est c'était intéressant de, de s'y intéresser mais au moment où tu mets ça en place euh, comment dire Traditionnellement, justement, on disait que les ressources éducatives libres pouvaient aider les, les personnes empêchées. Parce que s'il y a des ressources, les gens qui ne peuvent pas se déplacer pour une raison ou pour une autre euh, peuvent suivre au moins, euh, ils ont un cours. Ce n'est pas euh, à l'oral. Et en fait, là, dans, dans ce que tu as vécu, dans ce qu'on a tous vécu dans le confinement, c'était une situation d'urgence où euh, s'il y avait un cours, c'était bien. <rire> c'était déjà bien pour tout le monde. Et ça concernait aussi les personnes en situation de handicap. Après, là, comme on a vu, Alexandre, on n'est pas dans une, une des questions d'accessibilité informatique parce qu'on est juste sur une plateforme Moodle dans le cloud où ce qu'on aimerait faire à l'issue de cette réunion, c'est bah, déjà merci à Madou d'avoir listé ce qui te manque. Moi, j'entends une question quand même de, de moyens hein, pour pouvoir payer euh, de l'hébergement. Un développeur peut-être pour le site web qui donne accès ensuite à la plateforme bien hébergée derrière. Et comme tu nous l'as très bien dit lors de la réunion de préparation et puis aussi lors de ta quand tu es intervenu au mois de novembre, euh, il n'y a pas les moyens de faire des MOOC avec de la vidéo. Hein euh, quand on est en Côte d'Ivoire, si enfin, j'ai été les abonnements à la data. Coûte très cher. Effectivement. Donc, en Effectivement. fait, tout le monde ne passe pas son temps à regarder des vidéos comme ça peut être le cas en Europe ou aux États-Unis parce qu'il y a une question évidente de, de budget et il vaut beaucoup mieux travailler sur du Moodle euh, avec du texte euh, qu'avec des vidéos. Euh, parmi les questions, je, je, je pense que ouais. tu as déjà répondu. Vous m'entendez? Oui, il y a une ou deux questions auxquelles oui, je voudrais très rapidement répondre. Si l'initiative a été présentée au ministère, je dirais oui, parce que à titre personnel, lorsque j'ai regardé la plateforme du ministère, à cette période, évidemment aujourd'hui, cette plateforme-là s'est beaucoup améliorée, et donc il y a, on a fait plus le constat qu'il n'y avait pas d'interaction sur la plateforme présentée par le ministère et tout. Et donc, on n'avait pas de possibilité de déposer des devoirs. Et donc, on ne pouvait pas évaluer les acquis des apprentissages et tout. Donc, personnellement, je suis rentré en contact et par LinkedIn, justement, et en contact avec le directeur de cabinet adjoint et du ministère de l'Éducation nationale pour lui dire que je pouvais apporter cette expertise-là au ministère. En fait, c'est quelqu'un vraiment de très ouvert qui m'a envoyé son numéro de téléphone. Sur la page LinkedIn, je l'ai appelé, puisqu'il a souhaité que je l'appelle, je l'ai appelé, on est convenu d'un rendez-vous. Effectivement, je suis allé au ministère de l'Éducation nationale et il m'a permis d'exposer, de, de présenter la plateforme. Il a même fait appel à des inspecteurs qui étaient là dans son bureau. On était au moins sept ou huit personnes, donc avec d'autres inspecteurs à qui j'ai présenté la plateforme et tout, ils ont posé des questions et comment améliorer, surtout eh, en tant qu'enseignant, et eh, comment on pouvait aider eh, à faire avancer la plateforme du ministère. Bon, à partir de là, il était question qu'ils nous reviennent. Bon, après cela, ils ne sont plus revenus vers nous. Deux ou trois mois après, moi-même, personnellement encore, je suis allé au ministère pour essayer de rencontrer encore eh, M. Kone Raoul, vraiment qui est d'un esprit très ouvert. Et ça, je, je, je le note et je, je le dis sincèrement. Et donc, il nous a demandé comment on pouvait contribuer. On a dit non, on est aussi des nationaux. Et donc, le problème ici de la contribution, on est des enseignants, on est dans les classes. Donc, c'est d'aider le ministère. Et donc, il nous a dit qu'il n'y avait pas de problème. Personnellement, il m'a mis en contact avec la DPFC, avec le directeur de la DPFC, et, qui est la direction de, de la direction de la pédagogie de la formation continue. Bon, là-bas, ils nous ont dit bon, de rester en attente. Bon, on est resté en attente. Malheureusement, eh, ces attentes-là eh, n'ont pas donné de suite. J'ai compris qu'on ne pouvait pas attendre grand-chose de, de la DPFC, malheureusement. Parce qu'ils ont d'autres programmes de formation, de, et en fait, avec d'autres personnes à la limite même, eh, on ne sait pas si on est la bienvenue ou pas. Et nous, pas comme une opportunité à saisir, mais plutôt comme une menace, parce qu'avec peu de moyens aussi, on est en train de réussir et des belles choses. Bon, donc, c'est vraiment dommage, mais c'est des choses aussi à relever, parce qu'on leur a dit ce qu'on s'est fait, et ils ne veulent pas nous utiliser. Je connais au moins une dizaine d'ingénieurs technopédagogiques qui, pratiquement, ne sont pas utilisés dans les dispositifs nationaux. Ça aussi, c'est des choses à relever. Donc, on a décidé d'aller de nous-mêmes pour présenter ce qu'on s'est fait. Donc, ça peut alors, Bravo. Et puis, bon, euh, ben bah, oui, c'est toujours. Euh, euh, alors, en anglais, on dit bottom-up. Bottom-up, quand les initiatives viennent, il faut savoir les accueillir. Les accueillir dans des dispositifs nationaux et dans les ministères, parfois, c'est compliqué. Donc, là, euh, on n'est pas effectivement dans un ministère, dans cette euh, organisation très, très libre. Et on est justement en train de se, se tenir les coudes et dire si, si. C'est ça faut faire. Et oh ouais. les enseignants aussi qui produisent des ressources, c'est les enseignants qui veulent bien, parce que finalement, ils n'en ont pas vraiment besoin pour leurs cours. Euh, ils peuvent être dans le, dans le oral uniquement. Et, euh, et donc, il faut, se, il faut se rassurer dans la communauté euh, des, des enseignants qui, qui rédigent leur cours et qui ont, qui, qui ont en plus envie de le partager. Donc, euh, il n'y a, a pas de... Voilà, le ministère avance à sa façon. Et, et c'est bien d'avoir des initiatives comme ça, c'est très important même. Voilà, on est là pour se, pour se le dire, à Amadou, et on a, on a tous connu des, des mouvements comme ça, un peu compliqués où on aimerait, on croit qu'on est bien soutenu et, et c'est peut-être le cas, mais enfin, ça va un peu lentement Voilà, voilà je... donc j'espère que tu auras du soutien politique à un moment, mais en attendant... Euh, on, est là, on est là pour euh, t'entendre et voir l'expérience euh, que tu as eue et, et en espérant que des gens te contactent. Est-ce qu'il y avait d'autres questions pour mieux Alors là, pour, euh, apparemment non, là, on a fait le tour des questions. Euh, là, j'ai demandé s'il si y a des personnes qui voudraient éventuellement euh, monter sur scène pour bah, mmh. interagir, euh, je ne sais pas Périne, combien de temps on a encore euh, mmh. bah, Amadou euh, sont Donc s'il y a des gens qui veulent intervenir en direct, euh, merci de le demander dans le chat comme ça. Je, je les invite à monter sur scène. Euh, si vous essayez, euh, si vous avez des questions, vous voulez choisir direct. Euh, moi j'avais j'avais proposé donc. Euh, euh, à Amadou euh, de présenter donc, euh, la vidéo, la présentation sur le site et en fait te revoir avec toi pour lister en fait, les besoins euh, euh, par rapport à ta problématique pour pouvoir la partager au sein du réseau et en demandant aux participants bah, de relayer le, le, le plus possible euh, bah, la, la requête de besoin et d'aide et de pouvoir euh, voir s'il y a des personnes qui peuvent y répondre. Voilà. Donc, a priori. Euh, alors moi, ce que j'ai par exemple, ce à quoi je pense, c'est qu'il y a une communauté modèle francophone importante. Il y a aussi euh, l'association Aid for Free qui euh, amène, mais alors ce n'est pas des plateformes modèles, hein, c'est d'autres dispositifs. Il y avait Pierre-François de Chardard qui était là et qui a beaucoup travaillé comme ça sur l'intégration de ressources éducatives libres dans des plateformes existantes. Donc, il euh, y a des choses comme ça à faire. Voilà. Et après, surtout, il faut repérer, parce qu'on est quand même à l'université. Enfin, moi, je connais surtout les ressources éducatives de l'université. Et donc, oui, il y a déjà eu une personne hier, quand on a fait connaître tes ta, ta, ta, ta demandes à Madou, et déjà une personne ouais. qui a dit si, euh, On a des ressources euh, à l'éducation nationale, on pourrait regarder. Donc, c'est prendre du temps avec toi, Madou, et regarder ce qui pourrait être. Euh, euh, des, des documents Word, enfin, quand je veux dire Word, c'est du traitement de texte euh, facile, euh, euh, facile à envoyer, facile à intégrer, pour, euh, facile à retravailler aussi. Hein. C'est vraiment l'avantage du traitement de texte euh, des euh, je, vais, je vais arrêter de parler, je vais laisser la, la parole à cette montrer. et sinon, euh, oui, on va faire ce qu'elle dit, Romuald, c'est-à-dire qu'on va tester euh, à nouveau tes besoins un peu plus concrètement pour essayer de pouvoir y répondre dans le mois qui vient. Donc, tu tes lèvres Mais pardon, il y a Barbara qui est en train de taper, Pierre-François. Sinon, j'allais faire le tour des participants, leur poser la question. Voilà. Bah, bah, attention, au logiciel qui est avec urgence sur souvent les choix. Alors, je propose, euh, si vous le voulez, éventuellement à Barbara et à Alexandre de monter euh, pour discuter peut-être en direct avec nous. Euh, okay. si, euh, comme ça, ce sera peut-être... Euh, voilà, donc je vais vous inviter. Barbara et... À... Hop. Et il y avait... Alexandre. Voilà. Okay. Ah, bonjour Alexandre. Et Barbara, voilà. Bah, comme ça, je me dis que ça peut être aussi agréable de, de vous entendre. Ouais. Aussi. Voilà. Donc mis mais bon. Ouais. Voilà. Euh, donc, euh, bah, Alexandre, euh, tu peux éventuellement te représenter, puis bah, si tu as des... Des, des remarques à faire, euh, ce sera peut-être plus simple comme ça euh, en direct. Ouais, ouais. Voilà. Euh, donc, c'est ça, Alexandre Nkerli, je suis technopédagogue euh, ici au Québec, à Montréal. Et euh, une des choses qui m'intéresse beaucoup, c'est la collaboration euh, très euh, organique, on va dire, là, très facilitée, euh, pas que ce soit des choses très, très, très, très Il y a formelles. Je pas tu dis peut-être qu'il faudrait se rapprocher de l'UVCI, mais j'imagine que l'UVCI, donc c'est l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. J'imagine qu'ils sont extrêmement pris en ce moment et que c'est difficile euh, euh, qu'ils dégagent du temps pour d'autres personnes que, que, la, que les étudiants. Ok. J'en pense Pierre-François. Du coup, euh, Alexandre, que tu, je, je, tu disais... Pardon. Du coup. Bon, non, mais ça. Je pense qu'il y a des opportunités pour travailler ensemble. Une des choses, ça pourrait être des étudiants à l'université qui je peuvent produire on, des ressources. Pas... Pour... C'est Alexandre qui a du mal à les bloquer pourquoi ça marche pas Si, si, si. Pierre, euh, Périne, je vais inviter les gens euh, comme ça. Euh, continue avec son excuse-moi. <rire> ben, euh, C'est ça. Comme je pense qu'il y a des bonnes opportunités de, de, de travailler ensemble, de pouvoir créer des ressources ouais, ensemble et partager. a pour problèmes techniques. D'accord. Des... Okay, on dirait que Périne ne m'entend pas. Je ne sais pas pourquoi. Non, non, non. Mais vas-y, Alexandre. Bon, coup, ça. ça plus bien. Bien. Voilà. Ben, Donc, continue, Alexandre, excuse-moi. <rire> <C 'est... rire> Okay. Euh, c'est ça, juste des opportunités de collaboration, je pense qu'il y a des gens qui seraient intéressés ici, peut-être faire des tout petits projets, là, de dire euh, peut-être qu'il y a une classe ici euh, qui pourrait collaborer avec une classe euh, à Kokoji, euh, c'est des trucs comme ça, je pense qu'on peut euh, s'en reparler plus tard, merci. D'accord, pour résumer, ce en fait, il euh, y a du son derrière, Donc, Pierre France, euh, Alexandre, pardon disait que pour toi, Amadou, c'est aussi le projet de, de, de ce qu'on essaye de faire nous avec l'Open Education Global du coup, francophone c'est de créer des réseautages, des passerelles entre bah, le, le monde francophone d'éducation, de l'approche libre ouverte. Et donc, euh, Alexandre euh, propose cette idée de lancer des collaborations. Donc là, toujours pour rebondir, ce que je serai c'est Alexandre, je reprendrai contact avec toi pour peut-être justement voir comment on pourrait, ah ouais. euh, via les plateformes, parce que nous, on a des outils, à la fois donc euh, bah, mettre euh, bah, initier cette démarche comme tu dis de collaboration euh... International en en termes, on verra sous quelle forme, mais on va te le faire tant qu'il choses, chose, c'est une très bonne idée. Et euh, ça sera aussi ouais. euh, dans le même document qu'on mettra avec euh, bah, la proposition euh, d'aide d'Amadou. Euh, Pierre-François qui nous a rejoint également, euh, bah, si tu veux prendre la parole, euh, euh, désolé pour les problèmes techniques du coup, ouais, euh, apparemment c'est Barbara qui a un problème technique, toi Pierre-François ça va tu nous entends Je vous entends, comment on peut, ah, vous n'entendez pas Alexandre, ah bah, ah bon, bon. moi je t'entends bon. bah, Alexandre, j'espère que j'ai bien à en tout cas ce que tu voulais dire. Euh, Alors euh, Pierre-François, je... euh, ça... euh, Juste d'abord, merci pour la présentation, c'est en effet une belle initiative, après c'est des initiatives qui prennent du temps à se mettre en place. Euh, donc là voilà, je vous ai quelques idées rapides de, de, de partenariat possible par rapport à ce que j'avais fait et ce que j'ai pu faire à une époque du moins lointaine. Euh, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter peut-être euh, en direct, euh, Amadou et, et Peride et Phil Herman, éventuellement sur tout ça, et de donner des pistes de contact que je vois possibles. C'est vrai qu'en ce moment, tout le monde est un peu occupé avec euh, la problématique, tout le monde a la même au monde, Donc, sûr que des aides sont peut-être compliquées à avoir. Maintenant, il faut, faut voir ça sur du long terme aussi, et pas que sur le court et moyen terme, pandémie, crise actuelle. Il faut le voir aussi sur un long terme et sur un, un outil qui servirait sur le, le plus. Le plus là, long tu entends ce que dit Pierre-François Parce que oui. Lui, lui, lui, lui, lui, lui. Bah oui, moi j'entends. Euh, moi François. je ne vois rien, je n'entends rien. Ah, Pierre-François, tu. Moi je, Après, Jean, je vois Périne, par contre, tout à l'heure. Moi j'entends très, hein. je, ouais. très bien. Donc, <rire> c'est de côté. J'entends bien aussi. Donc, Périne, peut-être regarder niveau.. Moi, tout le monde entend Pierre François. Euh, si ah, Pierre François, je, je, si tu, je, je résume, a priori. Oui. Périne, tu m'entends moi Le Pardon. micro de Périne est fermé. Oui, je t'entends bien, mais je. non, non, je vous entends, m en m entends des... très bien. Je n'entends pas les intervenants autres, ah. les invités invités sur scène. Donc Pierre, ouais, donc Pierre François, euh, si je résume, euh, Pierre il m'entend, je, je me permets de résumer ce que tu as dit, euh, tu ouais, me corriges euh, si ça, ça ne va pas. A priori, Pierre François, il expliquait que euh, bah, tout le monde était concerné par la problématique, mais qu'il fallait peut-être penser au-delà euh, de, de... De la situation du Covid euh, pour penser euh, les, les les collaborations et que bon au niveau des de des aides c'était pas évident euh, si si je m'abuse que tu disais bah qu'en fait il y avait forcément d'autres priorités enfin tout le monde était un peu le le bec dans l'eau mais que en sortant euh, de, de en pensant au-delà de la situation il y avait des choses à envisager euh, pour voir comment on pouvait s'entraider euh, pour collaborer ensemble Donc, ça, ça rejoignait un peu ce que ce que disait Alexandre euh, euh, précédemment, ou même Barbara, euh, qui a expliqué, euh, qui nous expliquait, mais qui a expliqué qu'en fait, il y aurait euh, en fait, un, des choses à mettre en place euh, pour affiner, améliorer euh, les pratiques de partage entre euh, institutions ou personnes directement. Voilà. Ah, Elvire, qui vient de nous rejoindre. Bonjour. Est-ce que tu nous entends tous bien? Est-ce qu'on l'entend? Vérifier. A priori, oui. On le voit en tout cas. <rire> Bonjour. Ah, ah, ah. C'est peut-être comme Périne. Périne, on t'entend. Donc, Elvire ne dit rien. Et on ne pas actuellement. Alors, euh, tu as ton le micro. micro cou... ouais, ton micro est fermé. Ouais, ai fermé. fermé. Ton micro est fermé. Ton micro est fermé, Elvire. Voilà. Donc, il faut cliquer sur le, le bouton en fait de ton micro pour l'ouvrir. Parce que sinon, du coup, on va pas pouvoir t'entendre. Le micro, il est en bas. Oui, le micro est en bas à gauche. Il faut ouvrir le micro à lui. Ouais, on lui a dit, bah, on va voir. Euh, si on nous entend. À gauche. Et. dommage. Non, non, mais c'est le temps de... <coughs> Des fois, c'est comme ça. Euh, donc, euh, hop, Pierre-François, je vais voir pour... Je ne sais pas si je peux l'ouvrir de force son micro. Je vais, je vais demander l'activation du micro. Donc là, normalement, si elle le fait, ça aurait être bon. Voilà, Elvire, ton micro est allumé. Est-ce que tu peux dire quelque chose être... euh, Est-ce que tu peux parler pour qu'on puisse t'entendre On pas, allô Ah si, on t'entend, c'est bon. Euh, moi j'entends, Amadou, est-ce que tu l'entends aussi Oui, je l'entends très bien. Bah voilà. À ton tour, Elvi, on t'entend. Donc euh, voilà. Ah si, si, on t'entend. Allô Allô, Elvi Ah, ça y est, ça y est. Ah voilà. Voilà, ok. Ah, bon. Désolé, les... désolé. Pas de soucis, c'est les. Désolé, désolé. Euh, en si, bah, Enchanté, euh, Perrine. Voilà, moi je l'entends, elle m'a dû entendre a priori euh, tout mon temps. Ah ouais. bah, je vais te laisser te présenter, puis. Euh... Oui, alors euh, bonjour à tout le monde, je suis donc Elvire, je, je suis du côté de, de Montpellier, alors je connais euh, un petit peu Abadou, puisqu'on a travaillé euh, l'année dernière ensemble euh, pour euh, la formation euh, d'ingénieurs de la formation des systèmes des emplois, et on a eu l'occasion effectivement de, de travailler un tout petit peu sur, euh, sur son projet de l'université euh, virtuelle, voilà, du lycée virtuel de la Côte d'Ivoire. Donc déjà, bravo, parce que je vois que tu as fait beaucoup, il euh, y a eu beaucoup de, de chemins parcouru. Bravo Amadou. Je vois également euh, à travers euh, ce que tu, as, tu nous as présenté tout à l'heure, bon je l'ai pris tardivement, mais j'ai compris que le projet était quand même assez amorcé, malgré quelques difficultés. Et euh, c'est surtout sur ces difficultés-là euh, que je voudrais apporter une petite analyse. Euh, déjà, par rapport à Irine, tout à l'heure, elle parlait, elle a ah. donné un proverbe intéressant sur euh, l'éléphant qui vous euh vous parlez. Voilà. J'ai trouvé que euh, dans une initiative euh, très déterminée, euh, comme tu y es, mais peut-être effectivement vraiment aller euh, pas à pas, parce qu'il y a beaucoup, de, euh, tu as beaucoup de, de volonté hein, euh, pour, euh, pour permettre à ce projet de s'étendre et d'être euh, élargi, mais les difficultés que l'on peut rencontrer dans nos pays en Afrique font que peut-être aborder une stratégie qui est vraiment plus progressive et, euh, et progressivement et, et sûrement j'allais dire en commençant par peut-être ta classe comme elle le disait d'ailleurs Périne tout à l'heure pour euh, servir déjà d'exemple de quelque chose qui soit déjà euh, pratique et ainsi euh, peut-être d'autres personnes pourront euh, euh, s'y joindre et j'entends aussi les difficultés au niveau des enseignants au niveau de l'État des moyens euh, c'est pour ça que tout à l'heure je posais la question de savoir euh, si l'État euh, ne te suit pas sur ce projet là euh, je réitère un peu ma question parce que tu, euh, tu avais peut-être pas T'as fait répondre. Quelles sont euh, les possibilités que tu peux avoir justement pour quand même euh, mettre en place, en tout cas poursuivre ce projet que je trouve fort intéressant et, euh, et qui, enfin, je, je trouverais qu'il faudrait vraiment euh, euh, aller jusqu'au bout, quoi. voilà euh, Voilà. Je, je, je... Okay. Voilà. D'autres possibilités effectivement ouais. les partenariats ici et là, mais concrètement si l'État se désengage parce que je crois qu'il peut y avoir des enjeux politiques aussi il faut le dire comment, euh, comment tu peux te défaire un peu de ça pour euh, quand même pour, euh, ce projet Bien, vraiment merci déjà pour tous les conseils effectivement euh, on a travaillé l'année dernière ensemble sur ce projet toujours dans le cadre de en fait, de, de travaux d'équipe, euh, notamment sur le master. Et donc, vraiment, merci pour tout ce soutien. Et effectivement, il y a des opportunités qui se présentent à nous ici, hein, même au niveau des acteurs étatiques, même au niveau du gouvernement, du ministère. Comme j'ai si bien dit, au niveau même du ministère, on a des portes qui sont ouvertes, des gens qui veulent bien nous accompagner. Et donc, ça, c'est vraiment pas fermé. Et parce que dans un premier temps, le ministère même était d'abord dans une disposition de pouvoir mettre sa propre plateforme de cours en ligne. Et donc, on pourrait, si on est invité, à contribuer à cela. Mais à côté de cela, nous-mêmes aussi, on a des possibilités de développer nos propres plateformes Ou également, à côté de la plateforme du ministère, dans la mesure où nous ne sommes pas. Nous n'allons pas dans des acteurs privés. Enfin, nous n'allons pas commercialiser ce que nous voulons faire ici. Et donc, c'est de pouvoir accompagner, évidemment, en tant qu'acteur de la société civile, en tant qu'enseignant et tout. Donc, on vient en complément à ce que déjà le ministère est en train de si bien faire. Donc, en principe, si on est bien compris et tout, ça ne devrait pas poser de difficultés. Deuxièmement, aujourd'hui, on a un nouveau ministre de l'Éducation nationale eh, depuis quelques semaines, eh, donc on pense aussi que bon, avec oh, toutes les ouvertures, eh, probablement qu'on pourra avoir à, à discuter avec oh, la nouvelle ministre de l'Éducation. Donc on pourra effectivement eh, avancer sur ce projet-là. Et même au niveau des, des établissements, eh, il y a des dispositions, comme vous avez si bien dit, on peut commencer à un niveau micro. Et puis, progressivement, avancer. Donc, on est sûr qu'on va aller de l'avant. Voilà, on est très confiant sur ce qu'on fait. Et Perrine aussi nous a accompagnés, hein, il faut le dire. Et depuis le début, depuis lorsqu'on s'est connus on s'est connu, rencontré à l'occasion d'Africa e-learning, on a toujours échangé elle essaie de nous mettre en contact avec des acteurs et nationaux ici. Et à chaque fois qu'elle a un lien avec quelqu'un qui travaille effectivement eh, sur ce que nous faisons, elle essaie de nous mettre en contact. Bon, beaucoup de fois, eh, quelquefois, on a des acteurs qui veulent bien, mais eh, qui sont aussi des acteurs privés quelquefois. Et donc, les acteurs privés, bon, c'est pas toujours qu'on arrive à se comprendre. Voilà, donc c'est ce qui fait que, bon, Mais je suis convaincu qu'on va arriver et, Justement, à trouver une solution durable à cela. Voilà. Merci, Amadou. Moi, je n'ai pas l'impression d'avoir fait grand-chose pour l'instant, mais juste de se mettre, euh, nous, en contact. Là, j'ai l'impression que ça commence aujourd'hui, pour, pour moi, personnellement. Et donc, euh, si, si on a l'occasion… Il euh, euh, euh, y, y a plusieurs personnes qui ont pris, qui se rendent compte de ce que ça veut dire. Les choses ne seront jamais dans la minute. Je pense que ça va être vraiment euh, intéressant de te faire rencontrer les acteurs du Moodle Mood francophone. C'est ce que disait Pierre-François. Hein ça, c'est vraiment important. Je pense que c'est par eux qu'ensuite, comme c'est toute une communauté active, c'est en passant par l'outil tu vas trouver les ressources, je pense. Enfin, voilà, on, on verra. On verra dans les mois qui viennent. Euh, ouais. Pour moi, c'est terminé. Il est 14h30. Voilà. Amadou, voilà. est-ce qu'il est... Vas-y, Romuald. Ah oui, Alors. il y a. Information à donner quand même. Voilà, c'est ça. Donc euh, bah, là, j'ai donc les participants auxquels j'ai envoyé des invitations qui n'ont pas répondu, c'est qu'ils ne souhaitaient pas, c'est pas grave. Du coup, bah, là, on va terminer la réunion. Ce que je voudrais faire, c'est vous partager les ressources qu'on a mises en place et vous faire euh, Périne, tu me tu dois sur le coup un petit euh, rappel en fait du euh, calendrier euh, des événements euh, qui vont suivre. Euh, donc voilà, donc, euh, pour euh, ce sera repartagé, on a vos adresses de contact, on va vous repartager ça. Mais donc, on a mis un site à disposition, euh, donc qui est le site EEG Global Francophone, euh, dont euh, l'objectif est de permettre justement euh, de développer un réseau euh, entre acteurs euh, euh, de l'open education. Et donc, euh, euh, vous pouvez vous rendre sur le site, euh, vous abonner à l'infolettre si vous voulez euh, recevoir euh, les informations. Et vous pouvez également utiliser, donc sur le panneau inscription, vous allez retrouver euh, les différents événements euh, organisés euh, par donc, euh, notre, notre groupe. Donc, euh, merci Alexandre d'avoir repartagé le lien. Euh, et euh, en fait, vous allez avoir les différents événements jusqu'en août où on a euh, différentes interventions prévues. Donc, euh, vous aurez le récapitulatif euh, par mail. Si vous, de votre côté, vous voulez contribuer, donc ça j'insiste là-dessus, vous avez une page où vous pouvez nous proposer de contribuer à votre façon. Donc, Ça peut être aussi bien de partager une ressource, de présenter un projet ou de proposer un webinaire. Comme ça, nous, en fait, on c'est notre façon de contribuer. Euh, donc, avec l'Université de Lille et le projet Open, Open Education pardon, Global francophone, on vous met à disposition cette plateforme donc, que j'ai conçue euh, avec Perrine euh, qui vous permettrait justement de à la fois partager vos ressources et de permettre l'organisation euh, d'événements en, en profitant de cette communauté élargie qu'on est en train de construire autour de l'éducation en francophone. Donc voilà, Donc n'hésitez pas donc, à revenir vers nous pour ça. Nous avons également une page YouTube où on retranscrit les différents webinaires organisés. Donc il y aura a priori cette intervention avec Amadou, sauf mention contraire. Et donc ça nous permet également de retrouver bah, les anciennes interventions et les futures et euh, je suis en train de travailler également pour mettre l'ensemble des documents partagés euh, durant les webinaires, donc par exemple la présentation d'Amadou et des autres événements, euh, dans un dossier euh, que, auquel vous pourrez accéder également pour qu'il y ait un partage des différentes ressources. Voilà, euh, je ne sais pas s'il y a des questions là-dessus, sinon je vais mettre fin à l'événement euh, en vous remerciant encore une fois euh, d'avoir euh, participé et d'avoir répondu présent. Voilà. Alors, on a perdu Périne. Enfin, Elvire, Michel, Donc, je suis trop contente. Ah, elle ouais. <rire> je suis revenue, mais grâce à ça, je revois à nouveau ouais. les choses. Correctement. Voilà. Euh, euh, en fait, si, j'avais quand même quelque chose à vous dire, c'est que euh, comme ceux qui nous suivent depuis longtemps le savent, mais pas les autres, euh, il y a Open Education Global, qui jusque-là, c'était toujours en anglais une fois par an. Euh, L'année dernière, ça devait être à Taipei, finalement, ça a été en ligne. Cette année, c'est en France et c'est la première fois depuis la création des conférences Open Education Global il y a 12 ans que ça se tient dans un pays francophone. Colin de la Higuera, qui l'organise, a souhaité qu'on qu rende vraiment hommage à l'UNESCO et qu'on prenne au sérieux les demandes de l'UNESCO de multilinguisme. Donc il y aura des appels, des appels à, à contribution dans toutes les langues de l'UNESCO. Donc, il euh, y aura du russe, euh, du chinois, de l'arabe, du français, de l'anglais. Voilà. Alors, d'habitude, c'est une conférence qui se tient uniquement en anglais. Euh, donc, euh, c'est, on, on vous enverra euh, dans le mois qui vient en annonçant les webinaires suivants. On vous enverra également. Euh, donc, si vous êtes inscrit via euh, Livestorm, vous serez dorénavant dans nos listes euh, dans nos listes d'invitations, et puis vous nous avez trouvé via les réseaux sociaux, donc euh, vous allez nous retrouver. Euh, on, on, on vous partagera euh, les liens et les informations pour les webinaires euh, francophones d'ici là, tous les, derniers, euh, tous les derniers jeudis du mois euh, jusqu'au mois d'octobre, puisque ça a lieu du 3 au 5 octobre à, à l'Université de Nantes. Alors, on ne sait pas encore si ça va pouvoir se tenir en présentiel. Donc, ce qui est prévu, c'est que la semaine d'avant, il y ait cinq cinq euh, euh, séminaires qui se tiennent dans toutes les langues euh, que j'ai énoncées tout à l'heure. Et la semaine suivante, peut-être un nombre réduit de personnes qui se donneraient rendez-vous à Nantes pour vraiment réfléchir à, à suivre les recommandations de l'UNESCO qui ont été décidées en 2017 et qui doivent permettre de faire en sorte que euh, le, le, la pratique prenne autant que la théorie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Il y a d'autres nouvelles qu'on qu vous donnera dans la, la liste, mais qui n'ont pas de, de caractère d'urgence, je ne pense pas. Et en tout cas, il est l'heure. Donc, je vais vous laisser, vous remercier encore mille fois de votre présence. Et donc, on se dit à, au mois prochain. Je vais vous donner la date avant de partir. Donc, à 13h30, heure de Paris, le dernier jeudi de mai, c'est le 27, 27 mai. Voilà, donc euh, cet événement sera disponible en euh, replay. Vous pouvez repartager ça auprès de vos contacts. Ils peuvent donc le revoir tout de suite après la fin d'événement. Il sera disponible en replay si vous voulez retrouver les liens, etc. Donc je vous dis au revoir et je termine euh, cet événement. Merci à tous pour votre participation. Au revoir.